bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser le dessin de deux chats styles intangles alors j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que elle, elle est facile à réaliser et à la portée de tous en tout cas je l'espère donc pour commencer j'ai euh, choisi comme support du papier bristol de la marque canson euh, et euh, je vais euh, la, je vais prendre une feuille que je vais diviser en deux c'est à dire je vais garder un format 5, je vais utiliser aussi euh, du crayon euh, euh, HP et euh, une gomme si au cas où je rate. Donc, le dessin de mes chats va être réalisé avec des formes euh, style et pour cela, je vais utiliser les styles gel de chez Lidl et je vais aussi utiliser euh, quelques feutres écoliers. Alors, pour ce dessin, euh, mes chats seront vus de dos et assis sur une branche. Et pour cela, je vais commencer à dessiner la branche et je vais commencer à dessiner le premier chat. Et euh, Pour dessiner le chat, je vais le styliser, c'est-à-dire que je vais simplifier les formes. Donc, euh, La forme du corps va prendre une sorte de forme en goutte. Et euh, Pour la tête, je vais tout simplement dessiner un cercle que je vais lui ajouter deux petits triangles un peu euh, espacés. Euh, pour avoir de jolies euh, oreilles bien pointues. Alors pour le second chat, je vais faire la même chose. Je vais simplifier les formes. Donc je vais dessiner la même forme pour le corps et je vais dessiner aussi un cercle pour le, la, la tête et les oreilles, etc et ce chat sera légèrement penché vers celui de droite et il sera légèrement plus gros que celui de droite. Alors, une fois que j'ai placé la forme globale du chat, la forme simplifiée, je vais commencer maintenant à rentrer dans les détails, c'est-à-dire que je vais commencer à la sculpter. Et alors pour cela, je vais introduire des courbes qui vont rentrer dans la forme globale, c'est-à-dire la forme en goutte. Et je vais aussi euh, un petit peu, on va dire, entre guillemets, tailler euh, certains endroits et aussi les faire ressortir pour, par exemple, pour les joues du chat. Je vais faire ressortir deux courbes voilà, une de chaque côté pour représenter les joues du chat. Je vais faire aussi la même chose pour les oreilles, soit je vais les retrécir un petit peu, ou alors je vais tout simplement les élargir. Et ensuite, j'aplatis plus ou moins le haut de la tête. Ensuite, je dessine la queue du premier chat et je vais faire la même chose pour le second. Alors comme vous voyez ce sont des gel de chez Lidl. ce sont les gel que j'ai acheté l'année dernière, je pense pour 4 euros je, si je me rappelle bien, mais je vais aussi utiliser des feutres, des stabilo pen euh, 88 et 68 alors je vais commencer déjà à faire du remplissage et je vais utiliser différentes formes donc ne vous tracassez pas pour faire du remplissage vous allez progressivement vous commencer par des petits mandalas ou des cercles que vous allez remplir vous allez faire du remplissage progressif euh, et une fois que vous aurez un peu d'espace soit vous ajoutez des cercles ou alors des petits losanges ou des triangles qu'importe mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre... Dans votre dessin euh, on va dire zintangle style inspiration je veux dire zintangle et eh bien euh, peut-être que vous allez avoir des idées vous allez ajouter euh, des fleurs etc donc essayez d'aller progressivement et surtout changer euh, de couleur et changer aussi euh, les, euh, je veux dire euh, d'outils utiliser différentes mines c'est ce qui va rendre votre dessin euh, bien je veux dire bien chargé au niveau des couleurs mais aussi au niveau de la technique Voilà, comme je vous ai dit, vous euh, utilisez euh, de temps en temps des formes végétales et de, de temps en temps des formes géométriques, vous euh, alternez entre les deux et ensuite vous les imbriquez au fur et à mesure. Une fois que vous avez un petit espace euh, blanc, vous le remplissez soit avec euh, des lignes ou avec euh, des courbes ou avec des points ou avec... Euh, euh, des, des cercles que vous allez de nouveau remplir etc donc vous allez voir que ça va venir au fur et à mesure euh, de votre avancée au niveau de, du remplissage vous allez avoir des idées et euh, ne serait-ce que de partir d'une forme géométrique simple et puis après de la remplir avec euh, d'autres formes soit géométriques ou alors florales Alors pour ce qui est du choix des couleurs, soit vous faites un remplissage multicolore, c'est-à-dire avec plusieurs couleurs comme le mien, soit vous faites un remplissage monochrome avec une seule couleur. Donc ça c'est à vous de voir en fonction... Euh de, de, de votre choix, de vos goûts, etc. et de, de la couleur, des couleurs qui vous plaisent donc par exemple si vous faites par contre un remplissage monochrome vous pouvez aussi jouer avec les différentes valeurs soit vous faites euh, un sorte de contraste entre les valeurs ou alors vous réalisez progressivement un genre de dégradé de couleurs vous allez partir d'une même, euh, je veux dire de d'une seule couleur si on prend euh, l'exemple du bleu et eh bien on va prendre euh, pour le chat de droite, on va commencer avec des bleus clairs ou des bleus fades. Et au fur et à mesure, on va descendre euh, vers la queue, on va dire. Et bien, et bien on va ajouter euh, des valeurs un peu plus, euh, plus accentuées. On va on va jouer avec les différentes valeurs et au fur et à mesure, les bleus vont devenir un peu plus, plus foncés, ou alors plus vifs, ou alors vous ajoutez des, des gris bleus, etc. C'est comme ça que vous allez aussi enrichir, enrichir la gamme de couleurs de votre chat. Et vous faites la même chose pour le second chat. Ou alors vous jouez entre les deux, euh, les deux tons, c'est-à-dire que vous allez prendre des tons froids et des tons chauds. Et euh, le, le chat de droite, vous allez lui donner des tons froids, par exemple. Et le, le chat de, de gauche, eh bien, vous allez utiliser des tons chauds dans les jaunes, orangés, etc. Donc, alternez entre le choix euh, des couleurs et euh, entre les techniques aussi. Et c'est comme ça que vous allez réaliser, vous allez réussir à, à avoir un résultat euh, voilà, euh, original avec deux chats style euh, Zentangle, mais avec... Euh, pas mal de, de motifs, de couleurs, etc. Alors un détail qui est très important si vous utilisez des stylos gel avec du papier Bristol euh, sachez déjà que le stylo gel ne sèche pas rapidement et le papier Bristol comme euh, il fait glisser la matière donc du coup il accentue ce temps de ce, ce, ce retard de séchage euh, donc euh, faites attention si vous travaillez avec les deux et eh bien déjà avec le stylo gel aussi euh, il faut toujours mettre un papier euh, euh, pour protéger euh, ben, votre dessin euh, vous allez voir qu'à un moment donné euh, je, j'ai sali mon dessin en passant euh, avec ma paume sur euh, le, le dessin d'à côté, c'est à dire le premier euh, chat et euh, sans faire exprès ben j'ai un petit peu frotté et j'ai sali euh, quelque part mon, mon dessin. J'ai essayé de gommer, ça ça a gommé un petit peu, c'est-à-dire que la gomme a absorbé euh, le surplus du stylo gel, mais il y a eu quand même des petites euh, traces qui sont restées. Et donc pour camoufler tout ça, j'ai ajouté à la fin de mon, de mon dessin des petites étoiles, en même temps pour camoufler, mais ça a aussi ajouté un petit côté féerique. Donc euh, si vous travaillez avec du stylo gel, pensez à protéger votre dessin en mettant une feuille tout simplement, qu'importe une feuille blanche ou, euh, je ne sais pas, euh, du papier journal. Mais bon, je vous le déconseille parce que le papier journal, des fois, ça peut tacher avec l'encre. Mais euh, voilà, protégez votre dessin avec quelque chose pour euh, éviter euh, de frotter accidentellement votre paume euh, sur le, le, sur le stylo gel qui va certainement vous tacher quelque part votre dessin. Alors rien ne vous empêche d'intervenir avec du style de gel blanc ou alors avec du, du posca blanc si vous en avez, pour mieux euh, fignoler certains détails, c'est à dire vous pouvez aérer certaines formes que vous avez euh, trop remplies, vous ajoutez des traits ou alors vous ajoutez euh, des points etc et ça va rendre encore vos formes beaucoup plus, euh, on va dire mieux travaillées. C'est-à-dire, vous allez fignoler, euh, rentrer dans les détails, ajouter des traits, ajouter euh, des courbes, etc. Alors n'oubliez surtout pas une fois avoir euh, terminé votre dessin de gommer eh bien tout simplement les, euh, les premiers euh, traits euh, au crayon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez concernant ce dessin et si vous aimez ce style de dessin. N'oubliez pas de me laisser euh, vos questions ou alors tout simplement euh, votre appréciation ou alors euh, vos commentaires euh, juste en dessous de cette vidéo. Voilà ce qu'il en est concernant ce, ce tutoriel de dessin d'animaux styles intangles, de chasse styles intangles. J'espère que tout le déroulement de cette vidéo vous a plu et que surtout qu'elle vous a inspiré à vous y mettre vous aussi, à réaliser vos propres animaux styles intangles, que ce soit avec des remplissages euh, de... De, de, de forme géométrique euh, ou alors florale ou alors avec des mandalas et d'ailleurs si vous êtes intéressé par les mandalas je vous offre un pack de mandalas avec euh, une vidéo tutoriel c'est à dire avec un cours gratuit le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo si vous êtes intéressé par le dessin je vous offre mon pack de dessin euh, gratuit avec une heure, plus d'une heure de, de formation le lien se trouve aussi en, juste en dessous de cette vidéo Quant à moi je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et n'oubliez surtout pas de l'aimer, la, de, de la partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Je vous dis encore une fois merci et à très bientôt.